Que fait-on à l'aéroport? Ils cherchent leur carte d'embarquement et enregistrent leur valise de soute au guichet de la compagnie aérienne. Ils passent la zone du contrôle de sécurité avec leur valise de cabine et effets personnels. Ils attendent leur vol à la porte d'embarquement. Ils montent dans l'avion. Après un vol agréable, ils débarquent et passent la douane. Ils récupèrent leurs valises au carrousel à bagages. Ils sortent de l'aéroport et cherchent un taxi.